Le lieu où je vous emmène maintenant est une triple couche. D'abord, première couche, un temple. L'église de Montrion, inaugurée en 1964. Donc, à l'époque, le béton régnant maître. Mais c'est pas tout. Deuxième couche, une bibliothèque. La bibliothèque de Montrion, juste en dessous. Et ça a été ma bibliothèque. Vers l'âge de 10 ans, pour la première fois j'ai été dans une bibliothèque, c'était ici. Je devais faire un exposé à l'école et je me souviens, j'y étais avec mon père. Et enfin, troisième couche, un abri atomique. Là-dessous, ça, ça a été mon lieu de répétition avec Saccharine. On répétait les dimanches parce qu'il y avait justement deux couches de silence et il n'y avait que le dimanche où on pouvait répéter. Mais maintenant, depuis au moins une vingtaine d'années, il y a une église qui a ouvert dans cet abri atomique. C'est l'église des orthodoxes roumains. J'ai déjà été avec ma mère, j'accompagnais ma mère. Voilà, c'est là-dessous. On ne va pas y aller aujourd'hui parce que c'est la messe. Et on va respecter la messe.